Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de ce mois de septembre, euh, l'ambiance du mois sera euh, en relation avec euh, la présence du soleil en vierge hein, jusqu'au 23. La vierge c'est euh, le signe de votre zodiaque qui gère euh, précisément votre travail, donc on est dans un mois euh, qui est censé être studieux. Hein, où vous allez vous appliquer, où vous allez être plus perfectionniste peut-être que d'habitude, surtout que le soleil va être conjoint à mars, donc vous serez exigeant. Hein, sur tout ce que vous ferez, dans tout ce que vous ferez, vous mettrez des exigences euh, et une volonté de bien faire, de mieux faire que les autres, ou de faire en sorte que les autres euh, donnent le meilleur d'eux-mêmes, si jamais vous êtes chef de service, euh, si vous avez des collaborateurs. Euh, le, ce même soleil va être en dissonance aussi avec jupiter, alors là euh, vous serez un petit peu excessif euh, dans votre manière de, de vous euh, euh, comporter, euh, dans le travail toujours, puisqu'on est dans le domaine du travail hein, avec, euh, avec le soleil en vierge. Euh, attention euh, à ne pas dire des choses un petit peu, euh, à ne pas être trop critique hein, avec ce qui vous entoure, parce que il euh, y a une notion avec la dissonance Soleil-Jupiter, euh, euh, vous jugez hein, les autres, vous avez un côté euh, un petit peu juge sévère. Heureusement le Soleil va également être en, en bon aspect avec Saturne, donc ça va, euh, à mon avis, euh, ça va calmer les choses, euh, ça va euh, vous rendre raisonnable. Je sais bien que c'est un mot que le bélier n'aime pas tellement hein, puisque vous êtes quelqu'un d'excessif, vous êtes quelqu'un d'expansif, vous êtes quelqu'un euh, vous voyez, vous n'êtes pas du tout euh, renfermé, mais euh, avec ce, ce trigone euh, Soleil Saturne, vous allez prendre la mesure des choses hein, et donc vous agirez en conséquence, euh, en essayant de ne pas dépasser les limites alors que la conjoncture vous incite à les dépasser, mais bon vous ferez des efforts. <musique> En ce qui concerne donc votre travail au quotidien qui est géré par Mercure, planète du mental, Mercure se trouve chez elle en vierge hein, jusqu'au 14, après elle sera en balance et sera d'ailleurs rejointe par le soleil, entrera en balance le 23. Donc, ce Mercure en vierge va accentuer euh, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté un petit peu perfectionniste, hein, que vous pouvez, euh, que, qui est l'apanage de la vierge, et donc Mercure va prendre justement cette teinte très euh, hein, soucieuse du détail, soucieuse de bien faire, de ne pas être critiqué, hein, vous aurez ça à l'esprit euh, un petit peu en permanence. Toutefois, bon, Mercure est très rapide, donc ça va être l'affaire d'une journée où vous allez tout d'un coup vous dire ah mais là il faut que je fasse bien, il faut que je reprenne, parce qu'il faut que ce soit vraiment parfait. Vous voyez euh, ce genre d'ambiance où, où vous êtes tout d'un coup extrêmement appliqué, et scrupuleux dans ce que vous faites, euh, euh, bon, ce qui n'est pas du tout euh, une mauvaise chose, au contraire ça peut que euh, avoir des effets positifs. Avec mercure euh, en balance euh, qui va s'opposer à vous, euh, bon l'opposition de mercure n'est pas euh, du tout euh, quelque chose de mauvais, au contraire, vous allez pouvoir euh, avoir une discussion avec, euh, ou que ce soit une discussion professionnelle ou privée, mais enfin je pense plutôt là aux au professionnels, où euh, il faudra trouver un consensus. Il faudra essayer de ne pas être trop entier, de vous montrer conciliant, euh, surtout si c'est vous qui êtes en demande. Hein, euh, bon, euh, euh, si c'est l'autre qui est en demande, bon, euh, il faudra quand même négocier. N'essayez hein, pas d'imposer vos volontés de manière euh, comme ça, unilatéral, là on est deux dans une discussion, donc chacun doit pouvoir exprimer son point de vue et doit pouvoir obtenir quelque chose de l'autre. Hein. C'est le côté euh, vraiment euh, partage et reconnaissance de l'altérité, c'est à dire que chacun a euh, droit à euh, obtenir ce qu'il veut. En ce qui concerne vos amours, bien sûr, elles dépendent de Vénus, hein, euh, la planète qui les représente, mais elle représente aussi l'argent, hein, je vous le dis souvent. Donc, Vénus, dans un premier temps, jusqu'au 14, euh, elle va être conjointe à Mercure en vierge. Donc, une Vénus en vierge, bon, vous aurez peut-être d'autres choses en tête que vos amours, hein, je pense. Euh, que pendant cette première quinzaine, qui est finalement celle de la rentrée, ben vous allez vous occuper beaucoup plus d'affaires mercuriennes, c'est-à-dire travail, euh, euh, si vous avez des enfants, euh, bon, euh, les faire bien démarrer la, la saison scolaire, euh, vous-même peut-être vous aurez de l'ordre à mettre dans vos dossiers pour bien redémarrer, hein, euh, euh, et donc vos amours euh, vont passer un petit peu au second plan, simplement, bon peut-être euh, euh, ceux qui sont célibataires avec Vénus dans un secteur de travail, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par le biais de votre travail, que vous allez craquer sur un nouveau collègue, euh, sur quelqu'un, euh, ou même sur quelqu'un que vous connaissez déjà, mais bon, euh, que vous ne, ne regardiez pas de la même manière. Après le 14, Vénus sera chez elle en Balance, donc elle prendra plus de force hein, et évidemment elle va aussi s'opposer à vous comme Mercure, et, mais c'est une bonne opposition parce que là vous pouvez obtenir un accord, euh, vous pouvez obtenir une validation, vous pouvez obtenir un, un engagement, un contrat, une offre, euh, on peut vous inviter à participer à quelque chose. Alors comme on est en période vierge, hein, euh, en tout cas du 14 au 23, euh, ça concernera le travail. Après le 23, ça peut concerner quand même plus le fun, hein, les soirées, les, les, les invitations entre amis. Euh. Donc euh, à partir du 14, euh, disons que votre vie sentimentale sera quand même moins sous le contrôle du mental euh, que lorsque Vénus était en vierge la première quinzaine du mois. On va terminer avec euh, ce qui concerne votre forme, hein, euh, votre euh, capacité à être actif euh, étant géré par euh, Mars, votre planète maîtresse. Mars, eh bien, elle se trouve également en Vierge euh, tout le mois. C'est quand même assez rare hein, de trouver comme ça des amas, euh, ce qu'on appelle un amas planétaire. On l'a eu en Lion, là en Vierge, on va l'avoir aussi en, en Balance d'une certaine manière. Mais donc ce mois-ci. Mars est en Vierge et euh, bon, elle s'oppose à Neptune, ça malheureusement on n'y peut rien. Euh, certains y seront euh, sensibles, d'autres moins, d'autant plus que euh, la planète est rétrograde, hein. enfin je veux dire Neptune, hein, est rétrograde. Donc euh, simplement attention à, aux oublis, aux négligences, hein, surtout aux négligences. Ne négligez pas votre santé, ne négligez pas votre partenaire, ne négligez pas votre travail pendant la période, et ce sera surtout donc la semaine du 7 encore une fois, hein, mais ça va... Euh, Mars est plus lente, donc ça va durer un petit peu plus qu'un jour ou deux. Euh, donc pendant le moment où, vous, où Mars et Neptune seront opposés, euh, attention aussi à vos choix. Hein, vous pouvez faire euh, un mauvais choix concernant votre travail, vous pouvez engager quelqu'un qui ne sera pas bien, si vous êtes euh, commerçant ou si vous avez une boîte, euh, méfiez-vous, euh, peut-être même n'engager personne hein, pour le moment, parce que euh, cette opposition Mars-Neptune peut euh, vous faire faire des erreurs, hein, mais bon, en même temps, je vous dis, vous n'y serez pas tous sensibles. Euh, du côté de la santé, euh, donc ne négligez rien non plus, je sais bien que vous considérez toujours que votre corps est une machine qui marche parfaitement bien, mais parfois euh, la machine peut avoir des ratés, et cela, ce sera surtout, hein, comme on est en période vierge, euh, des, des choses liées au stress, hein, parce que vous allez vous stresser pour ceci, pour cela, donc euh, des maux de tête, hein, parce que souvent le bélier est sujet aux maux de tête, et euh, vous voyez des choses de ce genre qui ne sont pas graves du tout, mais si vous avez d'autres symptômes, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin. On se retrouve le mois prochain, d'accord? D'ici là, si vous voulez euh, encore plus de détails, vous allez